Écoutez-moi les petites madames flambées, j'espère que vous allez bien ce vidéo Vous allez voir une merveille C'est le deck de Rekvam Il a pris la liste de Magbounderface Face et euh, il a enlevé l'Astalor. Il a mis tout simplement la puissance de Ménéthil. Donc vous pouvez mettre l'Astalor à la place de la puissance de Ménéthil. Et c'est tout simplement la liste du numéro 1 Légende. C'est également le meilleur deck de la méta. C'est également un deck qui BAM BAM il est, il est incroyable ce deck Il met des tartines. C'est un deck stone parce que c'est un deck... Vous voyez, il y a très peu de sorts par rapport aux versions finalement on va dire avant le mini-set, c'est une merveille absolue. Donc c'est le meilleur deck dans, on va dire, le top 10 légende. C'est le deck qui est le plus présent. Et en même temps, c'est le meilleur deck sur HS Replay dans les pourcentages. Voilà c'est un délice, c'est technique, c'est efficace, euh, et puis on n'en a pas marre parce que c'est du DK. souvent le, le deck on va dire top euh, légende, enfin les deux trois meilleurs decks de la méta, bah, on a presque un, un rejet pour eux parce qu'ils sont trop dominants, voilà ça c'est l'esprit euh, outsider, l'esprit français, on aime les outsiders, eh Ben non ce deck là il est pas outsider, il est ultra dominant et pourtant on l'apprécie, Enfin, je sais pas ce qui est, si c'est votre cas mais moi personnellement je l'apprécie beaucoup. Bref, j'espère que cette vidéo va euh, vous aider à progresser avec le deck. Euh, je vous invite vraiment à la regarder dans son entièreté parce qu'il y a plein de plays hyper tricky. Mettez un pouce bleu, ça fait très plaisir. Abonnez-vous également si vous le souhaitez. Euh, non, c'est un ordre. Et à euh, et fun. Voilà. Et c'est parti, contre un curé Le mulligan n'est pas très compliqué, on va tout virer, on va essayer tout simplement d'avoir une curve agressive. Oui, nous sommes un deck plutôt tempo, euh, avec évidemment la possibilité de générer de la value, mais l'idée c'est dans tous les cas d'arriver à passer euh, bah, du curve stone, euh, finalement, et c'est ça qui est intéressant. Alors certains peuvent le regretter, mais en même temps, le curve stone, c'est l'essence même du jeu, c'est-à-dire euh, le fait de faire des trades, le fait d'avoir du board, et de générer de la value, de générer de la tempo, de générer toutes les notions un petit peu clés, pas des jeux de cartes, mais principalement, enfin, mais vraiment d'Hearthstone, parce que la tempo, c'est un petit peu moins présent dans les autres jeux de cartes. Bref, euh, l'idée, ça va vraiment être voilà, d'essayer de mettre en place un board, et à partir de ce board, on va, euh, bah, on va avoir des choix, tout simplement. Et l'idée, c'est justement d'avoir le plus de choix possible en ayant le meilleur board possible. Et c'est ce que fait ce deck, finalement, avec les œufs, avec vraiment euh, une, bah, une curve, je reviens à ce mot, une curve, une courbe de mana, normalement extrêmement forte, qui va nous permettre d'avoir, voilà, une multitude de choix et d'avoir une multitude de plaies derrière. Ça, c'est relativement gourmand. On pourrait même, au prochain tour, faire le quartier, manger euh, l'œuf into le vizir. Donc, ça peut être hyper intéressant. Alors, on joue contre un curé. Euh, selon HS Replay, dans la méta, il y a 5 curés. Il y a le Nagapriste, le Prêtre contrôle le Prêtre quête le Svalna Prêtre, euh, évidemment, et euh, le Undead. Alors, tous sont des bons match-up. Euh... Le 53% attendez. Je fais le play. Alors ça c'est méchant. <rire> Alors ça c'est vraiment très méchant. Euh, est-ce qu'on pioche ou est-ce qu'on va chercher un sort Je pense qu'on va piocher. Quoique, on va quand même manger ça, je crois. J'ai un play. En fait j'ai un play très agressif, mais je pense que ça a du sens. Je fais le trade. Je fais le vizir, euh, le drain est vraiment vraiment pas mal, après la puissance c'est cool, hein. franchement la puissance c'est sympa, je la fais même au prochain tour juste pour le plus un plus un, ça peut avoir du sens, ou le drain pour les, euh, peut-être le drain quand même, et bim. Donc, je vais vous donner les, les win rates. C'est l'avantage de payer quand même 40 boulas par euh, <rire> pas par mois, par an pour HS Replay. Naga Prêtre, 49%. Donc, bon, c'est un 50-50 en somme. Euh, Prêtre contrôle on est à 53,6. Prêtre Quête, alors ça, c'est le win rate en top 1000 légende. Euh, Prêtre Quête, 55,6%. Pour nous, évidemment. Euh, Prêtre Zvalna, on est à 37,1%. Pour le coup, euh, parce qu'il y a pas mal de heal. Il y a vraiment ce côté euh, ce côté euh, récursif de. Comment dire de heal, finalement, il y a vraiment ce côté, je mets tout le temps du board, je mets du heal. Euh, donc le matchup, voilà, je pense que c'est ça qui explique le 37,1. Et euh, Prêtre Undead, qui est quand même finalement un deck qui aime pas se faire agresser. Euh, c'est un deck qui est fort contre les midrange, contre les contrôles, contre les combos. Et nous, on est quand même quelque chose d'assez agro-tempo. Agro euh, finalement, même si on a de la value et on, a, on peut avoir du burst dans game. Bref, Undead Priest, euh, 57,3%. Alors on va faire ça. On va faire ça, on va faire le grand vizir, euh, on va faire la carapace, on va faire œuf. carapace, boum, boum, boum, c'est violent, c'est agressif, on s'est up l'étale, l'avantage c'est qu'au prochain tour au pire... Il rase le board, on fait ça, bim, on lui met une grosse boule de feu dans le visage. Voilà, c'est ce que j'aime avec ce deck, c'est efficace, c'est frais, c'est violent. C'est tout simplement, euh, bah, évidemment, la liste du numéro 1 légende. Je le répète, la liste, si je ne l'ai pas dit dans l'intro, la liste euh, de euh, MacBunderface qui a été changée euh, avec un Astalor en moins pour une euh, puissance de main pour la liste de, euh, de Regvam maintenant, enfin voilà une carte hein. mais bon c'est comme euh, c'est comme le fait maison hein. si on rajoute juste de l'eau juste une épice c'est enfin si on prend un plat tout fait on rajoute de l'une épice c'est un plat fait maison voilà. <rire> c'est la même chose c'est un deck de regbam finalement de facto alors ok on va faire ça je crois ça ah. Ça, ça, franchement j'ai vraiment pas envie de trade cet architecte de la ville. Donc bim, boum, bim, boum. Architecte de la ville, il sort 12 garçons. Architecte de la ville, alors ça c'est étonnant. Protecteur, ah ouais. Jean-Michel Taunt, intéressant. Et il y a un murloc mini aileron. Il y a un murloc mini rond avec des. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ça Il devrait y avoir une combo avec ça. Je l'ai pas. Elle va me venir. Malheureusement, on ne pourra pas l'avoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça euh, On commence par ça Non. Ça, ça gèle tous les personnages qui. Bah, que. que qui. Qui attaque le taunt, tout simplement. Il y a un Murloc mini aileron. Et il y a des gros taunts. What the fuck Je vois pas de combo en tête. Ça va Vous allez me le dire dans les commentaires. Je vais dire, bah oui, évidemment. Évidemment. Mais là, je vois pas. Franchement, je vois pas. En tout cas, il y a... <rire> Attendez, je vais regarder les listes. Peut-être que... Undead Priest, non. Zvana Priest, non. Je l'ai joué, je connais. Prêtre Quête, il n'y a pas la quête. Prêtre Control... Non, c'était pas un prêtre contrôle et un agapriste encore moins. Donc c'était le sixième. <rire> c'était le sixième des prêtres. Le sixième deck prêtre, en tout cas, euh, Voilà, euh, HS Ripley ne, ne, ne connaît pas ce deck-là, en, en top 1000 en tout cas. Euh, bon. On vire tout. Le petit œuf est très important. Hein. Ça va marcher avec l'acolyte. Ça va marcher euh, avec... Euh, Évidemment avec le, le lieu. Et accessoirement, dans certains match par exemple, démoniste, euh, voilà frappe de givre, il y a des matchups où il n'y aura pas de, beaucoup de créatures en face. Démoniste contrôle, par exemple, même prêtre contrôle. Et dans ce cas-là, on fera la frappe sur, évidemment, notre euh, créature. Bon, euh, contre chaman, euh, il peut y avoir quelques petites créatures. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir en en, envie de faire frappe sur sa créature, mais ça dépend. En vrai, là, il va souvent rien faire. Et dans ce cas-là, si je ne pioche pas un truc actif, un T2 ou même un T1... Waouh alors ça, c'est gourmand. C'est un play euh, intéressant, intrigant, et je pense que c'est un bon play de Damian. Ok, enfin un bon play. Ouais, c'est pas mauvais. Donc ça, on le joue, même si on perd un mana, même si on a un mana flottant, il vaut mieux faire ça que. Euh, je pense qu'on peut jouer Bran T3. Il y a des matchups où on va. Évidemment Bran ça peut être un top deck sur T5-T6, dans ce cas-là on va le garder. Et euh, sinon, euh, c'est une carte qu'on va quand même jouer curvé. Hein. Surtout contre un chaman qui à partir du moment où il y a des grosses créatures, ça peut être évidemment compliqué pour nous. Pièce. Vent. Donc il veut pouvoir buter l'homme de main. Ça nous obligera à faire frappe ou le pouvoir. Quartier. Bah écoutez, on va faire ça. Hein. On va détruire notre créa, on va aller trade. On va garder la 2-3, je pense. Et puis, euh, et puis voilà, on a utilisé euh, notre lieu pour avoir, pour avoir un petit peu de, de board, pour avoir un petit peu de pression, c'est important. Si on n'a rien à faire, on ce bran. Il y a des chances qu'on ait rien à faire. Après, au pire, on peut recycler la frappe de givre. Ce qui n'est pas horrible. Donc Shaman, il y a quand même... Euh, Shaman évolution. donc évidemment il y a que Shaman Evolution, en tout cas en top 1000 légendes. Ça montre quand même qu'en top 1000 légendes, il y a 5 prêtres différents, accessoirement. Mais euh, bon, on verra ça plus tard, je pense que j'essaierai peut-être de faire une vidéo la semaine prochaine dessus parce que... Je trouve ça intrigant. Écoutez, je pense qu'on va développer ce Bran. Et on va bourrer comme un bœuf. Et boum euh, les chamans, Shaman évolution, nous sommes à 52,1%. Donc euh, voilà, c'est à peu près un 50-50. 52,1, ça veut pas dire qu'on a un bon match-up. Enfin, si on a un bon match-up, mais si le Shaman joue parfaitement, si nous on joue parfaitement, il y a toujours des erreurs dans. Ce... Enfin, pas parfaitement, parce que justement, euh, c'est pris sur les top 1000. Donc même le top 1000 légende, il y a des erreurs de, de part et d'autre. Mais on va dire s'il y en a pas un qui foire totalement sa game. Pour le moment, il foire un peu sa game. Enfin, en tout cas, il n'a pas de bonne sortie. Enfin, il a pas de sortie, en fait. <rire> Pour le moment, il a, pas, il a pas de sortie. Nous, on n'a pas une sortie incroyable, mais notre deck est beaucoup plus stable que le sien. Même si il Evolution une évolution, c'est stable, mais... Bon, ça dépend du mulligan. Typiquement, si j'ai pas de conneries, il a gardé le burin. Je pense pas que ce soit un bon keep. Le bassin boueux Non, mais man c'est un serviteur allié en plus <rire> et puis même tu vas pas transformer un Bran oh waouh ça c'est triste hein. oh waouh ouais c'est triste ça ouais ouais oh la là, là. après en même temps euh, il est presque mort on board hein. l'avantage c'est que ce deck là si on le connaît pas et je pense que vous allez dire oui c'est vrai t'as raison Fiche c'est que quand tu joues contre DK, en fait, avant le mini-set, les DK euh, runes de givre, c'était des DK burst. C'est-à-dire quelques petites créatures d'early et bam, bam, bam, tu balançais tout à distance. Donc finalement, ça faisait peur. En fait, tu prenais, il suffisait de prendre, je sais pas, même 10 dégâts, tu, tu passais euh, de 30 à 20, tu n'étais pas serein en vrai. Là, c'est une version avec pratiquement que des créatures. Donc en fait, si tu ne le sais pas, tu vas commencer à jouer trop early, dans le sens où l'adversaire il va se dire, il y a quelques créatures en face, si j'arrive à gérer ces créatures, mais c'est un fitting process de la méta précédente, si j'arrive à gérer ces créatures, un peu comme on fait comme Chasseur Face, quitte à perdre de la value sur mes trades, si je gère les premières créatures, bah finalement, si je reste, on va dire, à 20 ou 25 PV, je serai bien. Parce que son burst, finalement, ce se ce, ce transformera un petit peu en carte perdue, en carte morte, parce que je serai trop en PV pour que son burst puisse me tuer. Sauf que nous, on n'a pas de burst, nous, on a du board. Donc, s'il si commence l'adversaire à faire des mauvais trades, on va garder frappe. On va garder frappe. Euh, si l'adversaire commence à faire des mauvais trades on board, bah finalement, nous on va juste générer de la value en continuant à mettre des créas. Il va se dire, ah, et le gars en face, s'il connaît pas la liste, bah finalement il va se dire, ah, attends, mais il chatte, le gars il a pioché aucun carte de burst alors qu'on n'a pas de burst. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Donc ça c'est hyper intéressant et, et ça rend le deck assez cool, mais il faut connaître la liste. Alors vous allez me dire, bah elle est connue, c'est le meilleur deck de la méta. Certes, mais il faut pas le voir jouer, il faut. Connaître la liste, il faut avoir soit joué le deck, soit avoir vu une vidéo sur le deck. Ou un stream sur le deck. Bon ça c'est coquin. Quel vilain, quel vilain homme. On peut piécer euh, Grand Vizir. Avancer ça va Face. Je sais pas si c'est très bon. Non, oh, c'est pas mal quand même. À avancer c'est cool hein. Un mana. En fait un mana tu gagnes un mana. Enfin un mana c'est gratuit. Bon c'est gratuit si t'as un sort derrière mais franchement ça peut aller détruire des choses comme ça et tout. Ça c'est plutôt cool parce que j'arrive à lui me mettre de la pression et c'est très très très important. Euh, on va faire le quartier. Je crois que c'est un play ça. Je crois que c'est un play qui existe. Vous allez me dire, tu es fou, mec, tu es fou. Mais je crois que c'est un play qui existe. Parce que là, je suis en train de la mettre, mettre de la pression et j'ai pas envie de le laisser respirer. Donc je pense que je vais développer cette 4-5 tout de suite. Et j'ai du burst à distance. Donc je pense que ça a du sens ici de développer la 4-5. Il ne faut pas juste se dire je vais garder pour ma combo machin. Non, c'est un deck tempo. Donc on utilise. En fait, ce corps de l'hiver, je l'ai transformé en 4-5, finalement. Donc ça, c'est assez important, sachant que j'ai quand même déjà un board. C'est pas comme si j'avais pas le board et que je pouvais me dire. J'attends de voir ce qu'il fait et je prends une décision après. Prendre l'information, c'est la clé, évidemment, dans, dans, dans un jeu de réflexion. Mais là, j'ai déjà l'information à partir du moment où j'ai le board. Et finalement, ça va être souvent des plays défensifs qu'il va mettre en place. Vous voyez, je peux re finalement, comme ça. Franchement, je crois que je vais juste faire ça. Hein. Ça, full face. Hein. Après, on peut trade, trade, développer ça. Ce qui est très fort aussi, hein. Je crois qu'on va faire ça. La rafale, j'imagine. On va malheureusement s'écraser, mais c'est pas si grave. Ouais, on va... L'arme, elle met deux. Je pense qu'on va faire quelque chose de ce style-là, plutôt. Alors, je vais faire un trade ici, parce que je suis dans une situation qui est extrêmement confortable, donc je pense que je peux me permettre ce trade. J'aurais pu faire puissance full face. Je pense c'est encore un peu tôt. Je pense c'est clairement encore un peu tôt. Enfin, c'est important et c'est intéressant aussi. C'est ça qui rend le jeu sexy. C'est le fait d'arriver à alterner les tempos. De faire... Un moment full face, mais ça veut pas dire qu'au tour d'après on va refull face, vous voyez, on, on change finalement de dynamique, là on part sur quelque chose de plus trade, après quelque chose de plus face, enfin vous voyez, on, on s'adapte un peu à l'adversaire, on s'adapte à, à notre main aussi, hein. si notre main est vraiment pourrie on va un petit peu plus face, si notre main est meilleure on peut un peu plus contrôler, vous voyez. Pas mal. Oh ouais, il a repris le board, entre guillemets. Bon, toucher, c'est du burst. Furon que c'est une bonne carte dans le match-up. Encore faut-il qu'il ait des créas. Bon, je vais garder ça. En fait, ce que j'aime, c'est que j'ai plein de magie, là. Ce que j'aime, c'est que dans ma main, il y a plein de magie. Il y a ça qui met 4 pour 0 mana finalement. Enfin si j'enchaîne avec ça. Il y a ça qui met 3. Et qui met 1 à tout. Il y a ça qui met 2. Enfin vous voyez je peux vraiment voir, euh, voir venir. Et j'ai aussi ça qui gèle. S'il n'y a pas beaucoup de créa je fais ça. Ce sera sûrement ça d'ailleurs ici. Tout de suite le faire. Bon c'est gourmand ce qu'il fait mais... Non c'est quand même gourmand. Ça a quand même du sens de le faire maintenant. Normalement, ça détruit tout le board. Et si jamais ça laisse ça en vie, bah, je fais un petit toucher dessus. Donc là, il y a une 5-5 à gérer qui n'est pas évidente. Alors, il peut me mettre 5 à distance et la geler. Mais finalement, on a l'étale au prochain tournoi On a 4 plus 4 pour 5 mana. 5... Plus 3, 6. Il manquerait 1 mana. On a 11. Avancer glacial, ok. Bon, cette gamme, on l'a toujours gagné. Hein. Alors ça, c'est gourmand. Je pense qu'on va juste faire ça face, hein. Il n'y a pas de heal dans son deck. Je peux même transformer tout de suite maintenant. J'ai pas envie de blesser ma créa. Bon. On sait qu'on a les talents en main. Euh. Mais bon cette gamme on l'a vraiment contrôlé. On, a, on, on, on lui a donné zéro chance. Vous voyez on savait que T4 à partir du moment où on fait notre play avec la naga et qu'il trade la naga. Et finalement on a ju juste on arrive à garder les 5 dégâts pour pousser. En fait on a déjà gagné sur ce spot. Ok. Oh il se défend, il se défend le bougre. Donc. 9. On a 4, 5, 6, 7. C'est bon. Bon. Simple et efficace. On a évité... Euh Bon, de toute façon, on avait. Et justement, c'est l'intérêt aussi de, de faire ça. C'est que si jamais on décide de jamais trade, imaginez, ça peut arriver comme play. Bon, je pense que si. là, c'était quand même une situation où même si on allait tout le temps face, on aurait gagné. Mais imaginez, on commence à poser le cerveau, mettre un gros coup de pied dedans et aller tout le temps tout droit. Et que lui, justement, il arrive à. Bon, donc, c'est lui qui décide des trades. C'est pas nous qui décidons. Donc, c'est lui qui value trade. Et s'il si value trade, ben, le problème, c'est qu'on on peut s'exposer à un Astalor. Alors, Astalor, elle arrive tour 1000, mais bon. Accessoirement, ça peut quand même poser problème. Donc c'est un voleur en face. Voleur, il y en a 3 selon HSRP. Il y a voleur miracle, évidemment toujours présent. On a 60% contre voleur miracle. Il y a voleur-voleur euh, avec Tess, Trabatoa, euh, Stock de Contrebande, on connaît. On a 58,7% parce que c'est des dettes qui sont assez lents finalement. Euh, et voleur, on a du gel, euh, même si ça a du gel à 7. Et il y a voleur Aldagoni qui pour le coup est un match-up à 48% pour nous. Il euh... n'y a pas énormément de créatures dans Voleur Voleur Voleur ral d'Agonie Il n'y a pas beaucoup de créatures d'early. Je pense que je garde pas frappe Je pense que je vais tout virer ici Je pense que je vais tout virer Attention un corps de l'hiver c'est pas innervation hein. Bon Pas mal ça si on trouve un petit œuf prep Voile de dissimulation On est peut-être contre un Voleur ral hein, Pas mal ça on est peut-être contre un voleur ral d'agonie. Euh... Ça peut être voleur miracle, même si voleur miracle ne joue pas cette carte, mais ça peut. C'est avec euh, la, la nécro-seigneuresse, hein. voleur miracle maintenant, évidemment. Extorsion de SI7. Frappe fantomatique. J'aime pas trop cette idée. J'aime pas trop ce qu'il fait là, je pense c'est pas bon. Je pense que c'est pas bon ce qu'il fait Le prep voile à partir du moment où En fait là il est en... Ouais je J'aime pas du tout ce qu'il est en train de nous en... en train de faire Je pense que c'est pas correct Je pense que t'es pas obligé de faire prep voile Dans ce match-up. En fait il faut attendre ce que fait l'adversaire Et je sais pas c'était Ouais non je Je pense que c'est pas correct Vraiment Ouais Je comme ça, T1, je pense pas que ça ait beaucoup de sens. Oh waouh, ce pré-shot il est trop chelou. Pourquoi il a pré-shot comme ça Ça veut dire qu'il va repré-shot Sûrement. Bah, écoute mec. retape dedans. Hein. Je vais pas remettre tout là-dessus. Je mets pas, pas tous mes zones dans le même panier. Hein. On grignote, on grignote. Bon, ça ressemble à un voleur quand même ral d'agonie. Même si voleur ral d'agonie, il n'y a pas. Normalement, il y a pêche miraculeuse à la place de frappe fantomatique. Après, voile, ça peut être une version miracle voile, mais il y a backstab. Backstab, c'est joué dans aucune liste pour le coup. Non, c'est une liste qu'on ne connaît pas. Bon, bah là, voilà, on a fait le taf. hein. On a grignoté comme on voulait. On va faire le grand vizir. Euh... Ouais mais ça a du sens en vrai hein. et Là il faut faire les plays agressifs Donc euh, juste développer la 4-5 Je pense que c'est vraiment vraiment fort Et puis euh, et puis voilà Je pense que c'est une game qui est pratiquement gagnée L'avantage c'est que là on craint plus les combinaisons hein, râle d'agonie etc Traînard brisé, donc ouais, c'est bien un voleur euh, râle d'agonie. Bon, de toute façon, en général, la voile de dissimulation, c'est joué là-dedans. Après, le fait qu'il y ait backstab, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Après, par contre, la frappe fantomatique, il euh, y a une carte qui est meilleure qui s'appelle Pêche miraculeuse, et je suis pas sûr que dans la liste, t'aies la place pour jouer frappe plus Pêche miraculeuse. Il aime bien les pré-shots, le gars. Il ne faut jamais pré-shot. Hein. Quand tu joues voleur, faut pas pré-shot contre un deck euh, agro. Ça, c'est une énorme, énorme erreur. On voilà, va full face évidemment. Là il est à portée de ça. Euh... Donc ouais faut pas pré ça sert à rien. Il a pris 3 dégâts en pré-shot. En fait quand il tape il prend 2. Ça veut dire qu'il considère que ma créature elle va lui mettre. Parce que elle va lui mettre 2 de plus alors que c'est faux. C'est à dire qu'en tapant il prend le pari que ma créature elle va pas lui mettre 4. Bah comment dire Bah en fait c'est clair à comprendre mais c'est pas simple à expliquer. <rire> en gros. Vous voyez ce que je veux dire Il tape donc il prend 2 et moi je retape. Donc en fait derrière s'il retape il prend 6 avec la créa. Il considère que ma créature va mettre 6. Ce qui est faux. Si il ne tape pas dedans, il faut qu'elle attaque 3 fois pour mettre 6. Et en 3 tours il a le temps de mettre des créas, faire des choses, vous voyez. Donc faut pas pré-shot. Tout ça pour ça. Donc le pré-shot c'est une erreur. Il ne faut pas jamais pré-shot. Parfois, ça peut être intéressant dans certains match euh, Typiquement, contre un druid aggro, là où bah, le druid aggro, il a besoin du board pour jouer sa main. En gros, euh, ses boosts de la main vont améliorer les créatures qu'il a sur le board. Donc si, parfois, on pré ça peut être intéressant. Sur un trog par exemple, il y a évidemment des cartes sur lesquelles on va pré-shot. Mais là, typiquement, c'était un play qui est... Comme ça, ça se voit, c'était pas bon, quoi. Zombie. Prêtre, zombie. Donc c'est un undead. Évidemment. On va garder la messagère. Euh, alors... Bon, en vrai, Fratbo si c'est un undead, faut garder. Hein. Les créatures, les, les créatures qu'il va jouer, ce sont des 4-3. Le truc, c'est qu'on n'a pas l'info. Et sur les 5 prêtres, il n'y en a qu'un qui va jouer des créatures en early game. Non, c'est faux. Il y a le Priest. Il peut jouer l'Em Radio. pas suffisant. Je pense que c'est pas suffisant. Burk. Presque Burk. Sombre évêque, Bene... Euh... Ouais, ok. Les créatures elles sont 4-3 donc je pense que je vais faire T2 messagère et T3 je vais faire pouvoir acolyte sur le... la créature pour aller trade sa 4-3. Nice. Quoique je dis que c'est un... Non, non, mais je dis une connerie. Euh. Non, remarque, je dis pas de connerie. Parce qu'en vrai, il y a des Undead prêtres qui jouent pas forcément le pouvoir. Ouais, si souvent quand même. Ouais, si souvent quand même. Bon, ça c'est strong, évidemment. Euh. brizos on a déjà un. Enfin, c'est dur ça, hein. si vous allez lancer trois sorts avec cette carte en main, euh... on va pas lancer trois sorts. Et ça, c'est pas très bon. On va réfléchir en termes de curve. Peut-être ça, mais. Bon, on ne jouera jamais. Si, remarque avec corps de l'hiver, peut-être que. Il y a vizir, il y a corps, il y a des choses. Il n'y a pas beaucoup grand-chose, mais. De toute façon, dans ma curve. Euh... Ouais. Bon il a un ping mais c'est pas très grave comme ça je pioche un sort Bon là, je pense que ça a quand même du sens Prochain tour je vais sûrement juste jouer ça comme ça Corps de l'hiver Vizir Bon le Vizir évidemment Bon Furoncle peut être pas mal Carapace euh... Carapace c'est pas dingo c'est c'est pas ouf, c'est même plutôt pas bon. Je pense que ça sera un furoncle. Je pense que je vais trade à la mano. Bon je suis à 20, il est à 24. Le matchup est plutôt bon pour nous. Mais 57%. Donc on est presque dans du 60-40. Mande de dos. On a une main qui est un peu lourde quoi. Franchement, c'est dur de faire ça. On joue ça, hein. non, on, va, on va y arriver aux trois sorts. On gèle juste. À trop bizarre, mais... Je crois que je vais juste faire ça. Prochain tour, je, veux, je peux caler une manipulatrice. Mais c'est pas fou. C'est juste un 5-5 qui met 2. Et je pense qu'on va plutôt caler Furoncle le prochain tour. Ouais, on va y arriver à la sirène. Bon, ça va pas être évident comme match. Ouais, je vous décréa mon grand. Je vous décréa. Sinon, j'ai un mauvais Furoncle. Je peux taper une tout Furoncle. C'est sûrement le play. Taper Furoncle. Euh, tout dépend de Madro. Faut faire gaffe un peu au point de vie non plus, hein, faut pas. Euh, D'où l'intérêt d'avoir. Euh, corps de l'hiver. Ouais. ouais. On fait ça into Furoncle. C'est horrible, hein. On est mal, hein. On est mal les man. Hein. Je pense qu'on va taper. L'avantage c'est qu'on a le contrôle du board. On est à 15. Enfin, le contrôle du board. Si. On, lui il est pas très très haut et on est relativement... C'est pas ce que je voulais dire le contrôle du board. C'est le, le, le contrôle des points de vie, pardon. Donc en 15 c'est plutôt ok. Et on a le gel maintenant. Donc on est quand même pas mal. Et puis c'est con mais il a de 4 à la a 4 elle a la même du sens. Que Je développe mon quartier maintenant Je transforme ça en 4-5 Je pense que c'est un play qui est censé Je ne pas trade Je vais juste lui setup un létal comme ça Au pire je pourrais geler 3 créas C'est quand même pas mal ça Ici. Hein. De toute façon, qu'on peut pas tuer ces créas sinon on explose. Et là, je set up. Ruée, gagne réincarnation. Waouh. Sacrément fort, ça. Oh Sacrément fort l'ombre. Waouh. Ouais. Incroyable, hein. Bon, je vais pouvoir geler. Incroyable, hein. Franchement. On commence par ça. Ouais, il y a moyen en vrai. Hein. Anéantissement, tuer euh, un petit truc. Et je l'ai trois. Par contre, c'est 3 adversaires aléatoires. Donc, ça aurait pu geler l'adversaire. Ça, ça aurait été moche. Gèle 3 adversaires aléatoires. Donc, heureusement que ça a gelé les créas ici. Bon, on a toujours l'étale au prochain tour. Une soif au de la mort. Oh, faut arrêter, man. Bah ouais, bah ouais. Une soif de la mort. Bah là, on est mort. Hein. À part si on arrive à retrouver un gel dans le visage. Bah ouais. Là, on met 2 à tout. mais ça, ça explose. Ouais. GG. Bah écoutez, il a gagné sur l'ombre ténébrante. Il y a rien à dire. Cette carte, elle est incroyable. Si on fait ça, on pioche. Des, messager... des frappes de givre ou des fureurs qu'on ne peut pas jouer. Frappe de givre nous fait pas la win. Disface. ça arrive dans certains... Est-ce qu'il y a un spot où on trade Retrade Face Face Oh non. Ah, c'était dur. Hein. Non, c'était pas dur, c'était impossible. Ouais, le problème, c'est que là, on prend 6, donc on est forcément mort. GG, rien à dire. C'est une game euh, hyper intéressante. Il a vraiment gagné sur ces deux ruées. Ces deux ruées, hein, d'ailleurs, hein, parce que là, la deuxième, s'il l'a pas, il meurt ici. Hein. La deuxième, s'il l'a pas, il meurt encore. Hein. Donc, euh... ouais. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, mais sa sortie était très très très belle. La nôtre, elle était très intéressante également. Et puis, euh, et puis voilà, hein, cette fameuse ruée avec le lieu. Hein, franchement, 2x2 deux deux en plus, boum boum boum. Ah, c'était beaucoup trop strong, là, le double trade. C'est un deck qui a du mal à trade, justement. Et cette carte-là, elle lui apportait vraiment quelque chose d'assez explosif pour améliorer ces match là Je pense que s'il n'y a pas cette carte-là, d'ailleurs, dans le Undead Priest... En fait, dans le Undead Priest euh, de H.S. Replay, elle n'est pas présente cette carte. Donc typiquement, et c'est peut-être pour ça que le winrate est de 57%. Je pense vraiment qu'avec cette carte, le winrate doit être meilleur. Vraiment. Donc il est possible que... Ouais. Ah, si En rajoutant cette carte, c'est possible que ce soit plus un 50-50 qu'un 57%. Bon, on garde tout, on a une super main là. On va avoir une main early hein, contre Paladin. Alors Paladin, Paladin pur évidemment, on est à 61%. Bon, vous allez me dire, on n'a du... que des pourcentages verts. Enfin, C'est normal, on a le meilleur deck du jeu. Notre était Je vous donne de vous exprimer. Bon, petit œuf. Juste un petit œuf. peut trade dedans, mais ça lui donne un trade. Enfin, ça me donne un trade. Je pense que ça a quand même du sens. Nous, on s'en fout, mais. Soldat. Un peu chiant. En vrai, on peut juste pouvoir. Hein. On bourrine. Non, il faut trade le board. Peut-être on va pièce baron. Bah, C'est un peu bizarre. Pas si j'aime pas juste frappe ici. On va faire ça. J'aime bien ce play. Il est assez violent. En même temps, il, il, il, il, la 5-3, elle lui pose problème. Il ne peut pas la trade on board. Il peut la trade avec des cartes dans la main. Mais typiquement, ce genre de play, il sait qu'il va possiblement reprendre 5. Et je pense que ça l'emmerde vraiment. Quartier. Je pense qu'on va faire un truc du style ça. La pioche ou les 4 Plutôt les 4. Le petit homme de main qui peut potentiellement prendre le trade. Et on va reba -fa re -fa face. Pardon. Pas on, re -fa on va va -fa face, ça veut rien dire. Donc on le même, mis 10 déjà avec, cette, euh, avec ce petit œuf. Donc faut quand même bourrer. Hein, faut pas juste jouer value. Hein, c'est un palapur. Hein, euh, si la game elle dure, il va nous éventrer. Hein. Donc euh, palapur, il faut quand même un petit peu rentrer dans le l'art. Ça c'est gourmand. Bon, on a le gel. On va essayer de tuer à distance, hein, je pense. Là on a 12. Là on a 8. Plus 4, 12. Donc il y a moyen. Le board est perdu mais... Pff, ouais. Et le board est perdu. Ah non. Non oh, il est pas perdu. C'est incroyable. On va piocher d'abord mais... Ah le brisos il est incroyable ici. Bon il n'y a pas de heal dans ces versions là. Après des palimpures il y en a autant qu'il y a de joueurs. Mais normalement... Regarde la liste. Enfin la liste on va dire standard. Il a pas de heal. Bon, Regarde c'est chiant. Bon bah comme prévu hein. On va devoir puissance. On va le faire au bon timing. C'est à dire que là on va refaire ça. Ouais on va piocher. Il est à 14. Donc là avec ça on a 4 et 4-8 en deux tours. Et avec ça on a 4. Donc là on a 12. Donc normalement ça devrait le faire. Parce qu'il est obligé de trade mon board aussi. Accessoirement je vais piocher euh, la fureur du Wyrm. De la Wyrm. Bon. Argue. Non, ça va être chaud. Alors, ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud, chaud, chaud. Ouais, grosse sortie là. Bon, ça c'est fort. Hein. Je sais pas si ça carry, mais c'est fort. I trade, trade, on gel, mais On n'a jamais l'étal. Je pense qu'on est obligé de balancer un comme ça. Ou alors, on pioche d'abord et on pioche euh, la, euh, la contre-maîtresse. Bam bam bam, deux à tout. Non, on perd. Ça on perd aussi. Hein. Non. Je vois pas de play pour euh, m'en sortir. C'est dommage, hein À un tour près on va essayer de s'en sortir mais ça va être chaud. Ah si c'est bon. Non c'est pas bon. Non non. J'en que peu de temps. Ah mais c'est mort hein. Ah c'est trop dur là. C'était trop dur. Trop de violence. Si on arrive à set up la fureur c'est sûrement bon. Et encore c'est pas sûr parce qu'il faut passer les taunts. Mais les taunts ça se passe si on tue la créature de droite. Ah c'était un spot qui n'était pas évident. C'était un spot 61% pas la pure. Euh, donc ouais bon c'était assez classique hein, la version. Elle, est, euh, elle correspond à ce qui est, euh, ce qui est présent sur le, sur le tracker. Bon, la sortie était un peu trop violente, là, pour le coup. Mais le match-up reste bon. 61%, on va gagner euh, 6 fois sur 10. Un peu plus de 6 fois sur 10. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps gagner. Vous voyez, ça, c'est important. Le win rate. C'est pour ça que le win rate, ça vous permet de bien analyser vos vos euh, vos, vos séries de game. Euh, Demo, démo. Démo, c'est contrôle. On va garder Call of. Des c'est contrôle. Euh, Des mots bon matchup évidemment. Hein. Euh, 56% contre euh, Philactéry et 53% contre Tadius. Ça c'est méga cool. Ouais, ok doki. Euh, donc voilà, c'est important parce que si vous perdez deux fois d'affilée, en fait le, si vous perdez deux fois d'affilée par exemple contre Palapur. C'est que deux games, mais on sait comment est fait l'être humain et le cerveau de l'être humain. Et on va se dire, ah putain, le match-up est trop dur. Et en fait, on va rentrer dans un espèce de truc un peu... une espèce de cercle un peu vicieux. Où on va se dire, le match-up est dur. Et en fait, on va... Euh, on va quand même jouer ça, juste comme ça. On révèle quand même quelque chose. Carapace, c'est cool, hein. Et bref, on va rentrer dans ce, dans ce cercle vicieux où on va avoir peur du match-up, on va mal jouer le match-up, et, et en fait, on va pas vraiment jouer notre, notre game, notre A-game, si je peux dire. C'est ça, non ah, En vrai, ah, c'est ça. Hein. C'est fort. Hein. Ah, c'est vraiment violent. Hein. Il peut rien détruire, c'est la fin du monde. Hein. Je pense que ça, c'est la carte anti-lui. Hein. Et enfin euh, vo voilà. Donc le fait d'avoir le tracker, d'avoir euh, un on va dire un pourcentage qui est donné sur des, des, des centaines de joueurs et surtout sur des top joueurs, c'est-à-dire le top 1000. Alors il n'y a pas que des top joueurs dans le top 1000, mais bon, c'est des joueurs corrects. Bah, finalement, ça vous... Vous savez que le match-up est bon. Donc vous savez que vous devez jouer votre jeu. Après, vous devez bien jouer aussi, hein, ça n'empêche pas. C'est pas parce que c'est bon qu'on va relâcher faire n'importe quoi. Mais voilà, vous savez que le match-up est bon. Et donc vous n'êtes pas dans ce, dans ce côté un peu c'est trop dur, machin. Et on part trop défaitiste. Et en, et en partant trop défaitiste, finalement, on va faire un peu n'importe quoi. Donc voilà. Ça c'est important. Et finalement, quel que soit. Et vous savez que c'est vous le problème. Si par exemple vous perdez, euh, vous faites euh, 20 games. Je sais pas, sur une journée ou sur une semaine, vous faites 20 games contre Paladin Pur et que sur les 20 games, vous en avez perdu euh, 14, bah vous savez que le problème, c'est vous et c'est pas le match-up. Donc voilà, le, le, le on va dire euh, les pourcentages, alors les pourcentages donnés par un site, euh, voilà, correct, évidemment, pas un pote qui vous dit oh, « Ouais putain, le matchup il est 90% mec. <rire> » euh, Votre ami Kevin, qui finalement sait pas jouer au jeu, évidemment, vous prenez pas en compte ces pourcentages. Enfin voilà, tout ça pour ça mais C'est important, c'est important d'avoir les pourcentages Et d'être de... confiant ou de pas être confiant Et en fonction de prendre des risques ou pas Prendre des risques en fonction du matchup aussi C'est pas juste dire Le, le, le win rate c'est ça et puis c'est comme ça C'est aussi une façon D'appréhender de, de, un matchup etc Bon bah la main est un poil lourde mais Ah ça peut être une version rouge ça peut être une version rouge ou alors comme nous une sortie no naze il faudra un petit acolyte là pour pouvoir attaquer avec notre œuf. qu'est ce qu'il fait bon ça c'est gros trop gros hein. ah. ça c'est pas mal hein. bon la main est très bizarre après je vais essayer de tuer à distance le problème c'est que c'est un rouge on a on a raté alors euh... ah, c'est pas un rouge donc des cas il y en a plein des, des cas dans la méta il en a 4 en top 1000 Bon, on peut faire le vizir au-dessus de l'épée. L'épée est pas mal aussi. Dur à dire. Bah le vizir on le fait tout de suite comme ça. La meilleure draw, ce serait peut-être un corps de l'hiver, comme ça on peut caler les deux dans le tour. Bah l'épée est cool pour aller chercher ça. Ouais, j'aurai Vizir plus tard, je pense. Euh, contre Blue, Deka, bah, on est à 49,4%. Ça veut dire qu'on est quand même à 50, en gros. On est 50-50 quand même contre un deck qui pourrait, sur le papier comme ça, vous voyez, je vous dis, ça pourrait être compliqué. Finalement, le tracker nous dit non, c'est 50-50. Euh, Frost, Death Knight, bon, bah, c'est notre deck, donc c'est 50-50. Rainbow, Death Knight, euh, c'est les trois couleurs, voire les deux, c'est 50 50-50 aussi, 50,7. Et après, il y a le vert. Euh, rune impie, on est à 55,7 55 On est un peu devant Ouais c'est intrigant. on fait pas grand chose c'est clair On peut piécer et tuer ça Mettre 5 dans la tête je que ça me choque pas boum je crois que c'est un mort vivant au prochain tour je pourrais faire ça mais au prochain tour il y aura sûrement une contre maîtresse j'imagine il reste un corps de l'hiver oh, il reste des trucs pas enfin, des trucs deux trucs Ok. Bon c'est pas mal là On a une jolie contre maîtresse pour le coup Faut juste pas piocher un sort Sinon ça proc pas si je dis pas de conneries On a deux sorts faut pas les piocher Peut-être qu'on attaque d'abord J'ai envie de réduire Fureur plutôt, quoique. Non, plutôt réduire le petit sort, frappe de gif, je crois. Non, parce que je pourrais tuer ça. Je vais faire ça. J'ai un play, j'ai le play. Comme ça, je vais chercher ça tout de suite. rafale hein. c'est ce qui a le plus de peps hein. bon bah écoutez on se regarde un peu dans le blanc des yeux en fait on a tous les deux raté notre early game si on avait eu un qui avait un, une bonne sortie après on est dans un 50-50 hein, ça peut être le meilleur qui gagne ou ça peut être le plus chanceux c'est du, toujours dur à savoir je pense que ça peut être le meilleur qui gagne mais si on perd on dira que c'est le plus chanceux <rire> Là pour le moment on est pas trop mal, donc je dis que c'est le meilleur qui gagne. On verra. On verra au, pro au prochain tour. Bon ça va falloir le faire, hein. et 23 ça va commencer à... Les PV vont commencer à baisser. Prochain tour je pourrais faire un play du style Vizir et ça. C'est un mort vivant évidemment. Ah non c'est pas un mort vivant là contre la Bon on en a assez. Hein. L'avantage c'est que c'est dur à tuer ça. Par hein. 11 ça va, c'est 3 mana de moins. Si je puis dire. Oh, il y aura, je crois que je vais avoir une belle fureur là. Full face. Il gère pas ça. Je le vois pas gérer ça en plus. Ça, ça peut être le fameux. Ouais, nice. Et pas ouf ce qu'il a fait. Ok. Donc là nous, nous il peut nous geler évidemment Mais il est à 13 Donc on a fait un joli setup Sachant que ça ça met deux dégâts Ça ça met deux dégâts avec le pouvoir Ouais je pense que c'est le meilleur qui va gagner Je pense qu'on est Je suis assez convaincu de ça maintenant On peut la On peut, la... On peut assurer le propos Ça va rien dire mais Ah, il restait un corps, my bad. Euh, bon, c'est good ça. Non, heureusement qu'on a eu la frappe, on n'empêche tout à l'heure. Non, mais la probabilité était quand même haute. Bon. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12. Hein. En termes de mana, c'est peut-être pas assez. On a 7. 8, non. Il manque un peu. Bon, ça gère pas ça. Hein. Ça devrait être bon. Et boum Simple, efficace, technique, rien à dire. Écoutez, on va s'arrêter sur cette euh, très belle game. Parce qu'elle était belle. Et puis, euh, et puis voilà, vous voyez, on a vraiment... C'est vraiment... Un, bon, c'est le meilleur deck de la méta, évidemment. Mais c'est cool à jouer, je trouve. Parce que voilà, on est vraiment dans une dynamique où il y a plein plein de plays différents. On va proposer du board. Il y a plein de setup. Il y a plein de... Voilà, je trouve que c'est c'est très intéressant et puis voilà les déca sont forts hein. pour le coup bah il y a 4 déca sur ma bon après voilà je... moi j'adore la classe la trouve hyper intéressante les cartes sont hyper fortes et puis voilà c'est toujours un c'est des decks qui sont des decks d'hearthstone c'est le board le board le board même le, le, les versions rouges peut-être je vous la présenterai demain ou après demain ça reste des decks de board euh, finalement et c'est ça qui est, qui est absolument ouais je pense que je présenterai la, la version rouge qui est très fort aussi top les top légende version de thaises donc vraiment, on est sur des decks qui, qui prennent le board. Et, et ça, c'est d'ailleurs, euh, c'est dit, hein, je crois que c'est euh, Meati qui disait ça sur Twitter, c'est le DK rouge, enfin le DK euh, rune de sang, n'est pas un deck contrôle, c'est un deck mid-range. Et quand on joue contre, bah finalement, on le ressent aussi, parce qu'il y a vraiment ce côté, je mets des créatures à chaque tour, finalement, et en fait, j'ai pas tant d'AOE que ça, j'ai pas de temps. Bah, j'ai des AOE, mais j'ai surtout des créatures, quoi et ça, c'est top. Bref, j'arrête de vous embêter avec ça. Merci à tous, je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao, Ciao tout le monde